Salut Youtube, cette semaine, je vous parle de l'Hellwing Board. INTRO Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Youtube, c'est Sébastien Corloër et content de vous retrouver sur la chaîne. Cette semaine, je vous parle de Ledwin Board, un skate électrique qui a tout pour plaire. Alors, un skateboard électrique, pourquoi faire Tout simplement pour les petits commutes du quotidien. En effet, je m'en sers principalement pour faire mon trajet maison RER et métro boulot. Donc, ça permet de faire à peu près ça trois fois par semaine et après, il faut recharger. En effet, il a une autonomie de 10 à 15 km. Je pense que c'est sans doute son principal défaut, en effet, c'est relativement faible, même si c'est suffisant pour ses petits commutes du quotidien. Sa vitesse max est de 30 km h c'est largement honorable et je peux vous garantir que quand vous êtes dessus, vous avez une vraie sensation de vitesse. Ça monte des pointes jusqu'à 10%. 10% c'est pas énorme dit comme ça, mais pour un petit skate électrique gros comme ça, croyez-moi c'est quelque chose d'important, surtout quand vous avez quelqu'un qui pèse à peu près 60 kg dessus. Pour ce qui est de la recharge, vous avez un chargeur qui est fourni avec le skate qui vous permet une recharge en 1h30. C'est largement suffisant sur une journée de boulot, ça peut être un peu handicapant si vous êtes à court de batterie et que vous avez besoin de repartir très vite. Pour ça, ils ont prévu un chargeur rapide qui vous permet de faire une charge en 45 minutes seulement. 45 minutes, ça devient quelque chose de relativement acceptable. Côté poids, il pèse seulement 4,7 kg et a des dimensions d'un skate normal, donc c'est largement transportable dans les transports. Pour l'avoir fait plusieurs fois, croyez-moi, c'est vraiment pratique. Côté design, il a un léger concave et surtout une poignée de transport qui permet facilement de le transporter dans les transports ou même au quotidien. Personnellement, je trouve que la poignée est un petit peu haute et du coup, j'ai tendance à le prendre plutôt par les trucks une fois que je me balade avec à la main. L'Helwin Board est équipé de roues de 83 mm, ce qui est assez énorme par rapport à des roues normales. Ça va faire un mois que j'ai ce skate électrique et mes sensations sont vraiment bonnes, d'autant plus que je fais du skateboard que depuis janvier. Si je devais avoir un seul bémol, c'est qu'on peut pas vraiment en faire sous la pluie. Un, c'est casse-gueule et deux, il n'est pas vraiment conçu pour ça. Le moteur est étanche. La batterie ne l'est pas, elle est juste IP54, je crois. Ce qui permet qu'elle résiste aux éclaboussures, ce qui est déjà pas mal. Après, ça glisse vraiment sur la flotte, il faut faire attention. La télécommande est quant à elle faite d'un plastique de relativement bonne qualité sans être pour autant exceptionnel. Vous pouvez voir qu'elle est équipée d'un mode face et d'un mode slow qui permettent de réduire ou de laisser le skate en mode sport. De l'autre côté de la télécommande, vous avez Effectivement, l'interrupteur ON-OFF qui permet d'allumer la télécommande et enfin le bouton principal qui sert soit à avancer, soit à freiner si vous allez dans la direction inverse ou à reculer tout simplement. L'indicateur lumineux permet de voir que la télécommande est connectée et le gros plus de cette télécommande parce que c'est assez petit et quand vous avez des gants, elle s'échappe assez facilement des mains. Elle est équipée d'une Dragon, ce qui permet d'éviter de la perdre. Si toutefois cela arrivait, Louis n'a tout prévu puisqu'il vous propose d'en racheter sur leur site internet. La planche est faite en érable sur laquelle est fixée la batterie et les trucks. Vous pouvez voir que la finition est quand même super jolie. Il y a seulement un moteur de 500 watts qui est ici. <musique> info que j'ai oublié de vous donner c'est tout simplement son prix. Il coûte 799 ce qui est un prix assez élevé mais relativement faible par rapport à la concurrence. Un boosted board vaut à peu près 1400 euros donc le double. Or certes les specs sont pas les mêmes, en France sur euh, des petits trajets du quotidien il a la dimension parfaite puisqu'il a la taille d'un vrai skateboard. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude vous pouvez retrouver tous les liens en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite.